Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir vos dates de médiation. Vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 10 dates auxquelles vous êtes disponible. Il s'agit de la date de début de la médiation, quelle que soit sa durée. Pour choisir vos dates, c'est très simple. Vous avez juste ici un calendrier vous permettant de les sélectionner. Si vous êtes disponible le mardi 23 juin 2020, il vous suffit de cliquer et de sélectionner l'heure souhaitée, de 9h à midi ou de 14h à 17h. Vous avez votre date ainsi que l'heure qui s'affiche juste ici. Vous pouvez en sélectionner d'autres, donc par exemple le jeudi 25 juin 2020 de 14h à 27 Vous pouvez notamment aller sur un autre mois en cliquant juste ici et sélectionner votre date, par exemple le lundi 6 juillet 2020. Voilà, donc vos dates sont sélectionnées, vous validez vos préférences, votre dossier est à présent complet, nous contactons l'autre partie pour lui proposer la médiation. Si elle refuse, rien n'est encaissé et vous recevrez une attestation de tentative de médiation. Si l'autre partie accepte, elle devra choisir parmi les dates que vous avez choisies pour commencer la médiation. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo qui traitera de la convention de médiation. Merci à tous, à bientôt